Bonjour à tous les humains. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la fraude au non légal. Pourquoi la fraude au non légal Parce que c'est important comme sujet. Et vous allez voir à quel point. Je vous l'assure. Écoutez bien. Et surtout, retenez. Ça vous servira. En gros, le jour où vous êtes né, ou un peu plus tard, il hein, y a un certain délai. Pour que vos parents apportent un certificat de, de naissance à la mairie, vous allez me dire quoi de plus normal. Et bien en réalité, c'est pas normal pourquoi, pour plusieurs raisons. Déjà, à partir de ce document, ils vont vous dupliquer. Vous allez me dire, il est taré, mais non, non, non, ils vont vous dupliquer virtuellement. Et cet esclave, enfin cette autre version de vous, c'est leur esclave. Et ce qui est marrant, c'est qu'on vous dit pas tout ça. On vous dit que c'est vous. C'est vous leur esclave. Et oui. Et ce qui est marrant là-dedans, c'est que.. C'est pas marrant. Et pourtant les gens bobent. Comment vous expliquer Votre nom appartient à l'état civil. Enfin, Votre nom écrit en majuscule appartient à l'état civil. Et tout ce que vous achetez sous ce nom ne vous appartient pas. Votre maison, votre voiture, vous croyez que c'est à vous Regardez sur les papiers, votre nom est écrit en majuscule. Et en ce qui concerne la maison, bien souvent, c'est écrit que vous achetez des biens, pas des terres. Ah ça change tout, ça change vraiment tout, enfin du point de vue légal. En gros, ils restent propriétaires, ils peuvent faire ce qu'ils veulent chez vous. Si demain ils veulent faire passer une autoroute, euh, qu'est-ce qui les en empêche Vous allez me dire, ah, mais comment empêcher ça Bah, ne reconnaissez plus cet homme de paille. Le nom de famille, vous faites comme moi, vous torchez le cul avec et vous le jetez aux oubliettes. Il ne reste plus que l'être humain. Parce il que faut que je vous dise aussi un petit, une petite chose, un petit détail. Ils sont malins, mais pas, pas à ce point. Quand ils écrivent en tout majuscule, que ce soit votre nom de famille ou même des lois, ce n'est pas considéré comme du français d'un point de vue juridique. Vous apprend à l'école que c'est du français les majuscules. C'est du latin dégradé. Ils appellent ça du latin de cuisine. En gros, ils font leur, leur, leur cuisine, leur loi. Vous comprenez? Donc, vous êtes souverain, vous êtes libre. Y compris d'aller leur dire de se faire enculer. Et le plus drôle de tout là-dedans. C'est que c'est lié à un code, un code Justinien. C'est bien sûr une fraude, une tromperie. Ce qui se servent en gros de ce certificat de naissance dont je vous ai parlé pour faire de vous non seulement leur esclave, mais l'esclave d'une dette qui n'existe plus. Vous comprenez? La dette a été effacée fin 2012 par le PPT, en même temps que la mise en forclusion de tous les états. Donc en gros, tous les nigos qui continuent à payer des impôts, bien sûr pas les riches, hein. vous doutez qu'eux sont au courant hein, de toute cette supercherie, donc tous les riches, eux, bah, ne payent pas. Pourquoi Parce qu'ils connaissent ça, ils connaissent la fraude au nom légal. Pas les riches, pas, pas, pas le petit millionnaire du quartier. Hein. Non, non, je parle des gros, gros patrons du cac, euh, les politiques, euh, bien sûr, les proches de politiques. Hein. Eux, ils seront jamais, jamais, jamais inquiétés par la justice. Enfin, remarquez, quand on est au courant de la supercherie, nous non plus, hein. il suffit de ne pas reconnaître cet homme de paille. Cette euh, fiction, ce double de nous-mêmes, qui n'existe que dans leurs papiers. Cette euh, soi-disant... Être sans âme. Cette entreprise. Alors, soyez gentils. Renseignez-vous sur tout ce que je viens de vous dire. Et faites euh, le nécessaire pour rendre votre vie meilleure à vous, surtout. Ne vous laissez plus berner par ce système esclavagiste. Dites leur d'aller, dites-leur merde une bonne fois pour toutes. Voilà. Y a rien qui pourrait me faire plus plaisir. Par contre, si ça doit se faire, J'aimerais que ça se fasse dans le calme général. Mon but, c'est pas de créer une guerre. Mon but, c'est de rendre aux gens la possibilité de chercher le bonheur, tout simplement. Et quoi de plus normal. Malheureusement, dans le système esclavagiste actuel, c'est pas du tout leur but. Mais il est grand temps de se réveiller les gens. Donc informez-vous, renseignez-vous. Prenez le temps de lire, c'est important. Surtout sur les points que je viens de vous évoquer. Là. Prenez le temps de vous renseigner, je vous assure, ça vaut vraiment le coup. Et surtout, profitez de la vie. Blessez les -le humains.